Un ancien, un ah. ok. Philippe Julien, est-ce qu'on a On ah, ouais. ah, ah, est là, on est, ah, est là. Alors, bonjour. d'accord. Mais on le Ok Alors, bien bonjour, cher ami. Alors, uh, so, uh, uh, uh, eh ben, bonjour. bonjour à toi, bonjour à toi comment ça va Bonjour Andy FM. Andy eh ben, FM est là, justement Andy FM, je vais te poser quelques petits mots, là, quelques questions, justement concernant la course euh, le tout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 peu, à peu près. Moi, c'est la première année que je participe euh, au, au dispositif euh, de Marconique Première, mais mon collègue à côté de la Stéphane, pourra mieux te dire comment ça se passe euh, toutes les années. Je, je, je... Oui, Stéphane. Bon.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 après l'arrivée de la France, euh, en direct pour, euh, pour le public. Alors, si je peux dire, il y a de l'amélioration, et donc euh, ça agrandit, ça agrandit, ça croit, ça ça Et puis, euh, il y a du nouveau sur... Euh, Moi, de la France, mais et alors, il y a du nouveau parce que c'est grâce aussi aux évolutions technologiques que, de, de maintenant. C'est plus facile maintenant de pouvoir faire du direct avec les nouvelles systèmes de liaison. Donc, ça nous permet bah, de plus de choses et d'être plus présent. Ouais. Donc voilà, et merci beaucoup d'avoir beaucoup de et de, de... E enfin, de pouvoir, ci, ci, pouvoir un... de cycle, du qu les qu'il était une je pense que je le une femme. Alors, merci. Merci. merci, bon courage à vous aussi. Parce que le tour, c'est le même pour tout le monde. Hein. On se déplace de la même façon, on vient sur les étapes pareilles. Et euh, les premiers jours, ça va, mais les derniers jours, on commence à sentir, on commence à le sentir. Hein. Donc, bah, bon courage à vous aussi et merci d'être venu nous voir. Hein. Ça fait plaisir. J'ai dû nous aller à non, on, est on apprend, on découvre. On... Ok, merci. Okay. Et c'est une belle expérience à bien. Merci. Merci.